Cette semaine, nouveau rendez-vous emploi avec Kevin, manager de l'agence ADEVA de Rennes, qui a un job pour moi. Suivez-moi. Bonjour Kevin. Bonjour Jerry, comment vas-tu Très bien et toi Très très bien. Bon alors, quelle est la mission cette semaine Tu veux me conduire Jerry Ah ouais Eh bien écoute, c'est un poste de conducteur routier que je te wow. propose wow. aujourd'hui. Alors explique-moi, ouais. en quoi ça consiste C'est l'espace, aimer voyager, aimer conduire, partir à la journée ou partir à la semaine, même partir à l'étranger, tu vas être le premier contact avec les clients, tu vas vraiment être l'ambassadeur par rapport à ton entreprise. Malgré tout ça, tu seras en contact aussi avec ton équipe. Quelle qualité qu'il me faut Beaucoup la sécurité. C'est un poste très lié à la sécurité. Il ne faut pas faire n'importe quoi, quand tu roules avec ce genre d'engin derrière moi. Il faut vraiment faire attention et il faut aimer travailler aussi en solo. C'est très important. Écoute, mission acceptée. Écoute avec plaisir, Jerry, pour postuler, viens nous voir directement à l'agence. Et avec moi, Jerry, on va signer ton contrat. Allez, merci.